— Bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle conférence live Before bank une conférence live consacrée à la bourse. Et il y a pas mal de sujets à aborder sur ce thème, pas mal d'actualités. On va essayer de comprendre ce qui se passe d'abord et puis bien sûr essayer d'en tirer quelques profits, en tout cas quelques conseils. Alors pour parler de ces sujets, on a le plaisir d'avoir deux experts autour de la table. Marie-Jeanne Missoff, bonjour. Bonjour. Vous êtes euh, gérante chez Mandarine Gestion. Un, un mot pour euh, présenter Mandarine C'est une maison euh, qui est a quelques années maintenant. Alors, c'est une boutique euh, qui a été vous créée en, en 2008. Oui, c'est un peu, peu l'appellation anglo-saxonne en ouais. fait, petite structure, euh, qui a été créée en 2008 par Marc Renault, qui est un gérant value euh, très reconnu sur le marché. Et pour diversifier euh, les, les risques de la structure, il avait créé un pôle action croissance. Donc il y a deux, stratégies au sein de, de, deux grandes stratégies au, au sein de Mandarine, la stratégie value et la stratégie croissance. On rappelle peut-être, le euh, distinguo, entre value et croissance. Alors la value, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous attachez beaucoup à la valorisation des actifs sous-jacents. Donc on rachète et... des actions qu'on considère mal valorisées, c'est-à-dire peu et... chères par rapport à ce qu'elles ont au, au bilan. Voilà, et pour, et pour jouer un rattrapage en fait. Euh, la gestion croissance, euh, au contraire, on s'intéresse, on, on regarde moins la valorisation des actifs, on s'intéresse à la croissance des bénéfices et au potentiel de croissance des bénéfices. Donc et si on est, est prêt chère, à payer cher. On est prêt à continuer voilà. à suivre cette croissance. Un on exemple est plus parfait, c'est ce Apple. Voilà, Apple, ben, c'est exactement la distinction qu'on peut avoir. Sur, oui. euh, Apple, c'est l'exemple extrême de valeur de croissance. On a quand même une très très belle croissance bénéficiaire avec euh, leur dernier lancement, d'ailleurs, qui ouais. est un succès. On en reparlera. Voilà. Roland Laskin, euh, l'autre invité de cette conférence live. Bonjour, Bonjour. Roland. Euh, vous êtes rédacteur en chef de la lettre de déplacement et euh, du service bourse au Figaro. Euh, merci d'avoir accepté euh, bah, notre invitation. Euh, bon, c'est une lettre de placement, on peut dire un mot aussi, de la lettre de placement du Figaro. Combien d'abonnés Est-ce que c'est quelque chose qui euh, suscite toujours autant euh, d'intérêt, ces conseils boursiers Alors on a plusieurs milliers d'abonnés et en fait on est spécialisé dans, dans les abonnés particuliers. Euh, on... Euh, on conseille des particuliers sur les valeurs mobilières, sur leur placement financier. Euh, et on a la chance, euh, dans cette lettre, euh, d'être totalement euh, débarrassé des, des obligations de suivre les, les indices. On peut être assez mobile euh, et on a des, euh, une orientation plutôt prudente. On a des, des investisseurs particuliers qui ne sont pas du genre à faire du day trading. Donc euh, on essaie toujours d'avoir une vision un petit peu long terme et assez euh, prudente sur les titres. Le bon père de famille, comment alors on ne dit plus ça en on a France, on n'a plus le droit, oui. plus le droit oui. mais en bourse, Dommage, on, peut terme. En, on peut encore l'employer. Euh, et euh, on a la chance d'avoir autour de la table bah, deux surperformeurs des gens, euh, des ingérants. Et puis vous, parce que vous faites un portefeuille aussi, qui fait mieux que, que l'indice, hein, le CAC. Alors on a un portefeuille de, de référence euh, dans la lettre des placements fait légèrement mieux que le CAC. On fait à peu près 2% de mieux que le CAC depuis le début de l'année. Encore une fois... Un CAC euh, qui est à 4,5 euh, au, au, Autour de 4,5. Encore une fois, euh, évidemment, notre volonté, c'est de faire mieux que le CAC. Mais surtout, on a vraiment euh, un souci important de limiter la volatilité. Mmh. Donc, sur ce portefeuille, ça marche euh, plutôt bien. Euh, et on a par ailleurs euh, un portefeuille offensif euh, du Figaro, euh, Figaro Bourse, sur, euh, sur Internet. Et là, on a des performances beaucoup plus importante, mais au prix d'une volatilité plus forte. marie un mot sur vos performances aussi Alors, sur, euh, on, il y a quatre fonds euh, gérés par le pôle croissance. Donc le fonds euh, Mandarine Europe Opportunité, qui est sur l'Europe All Cap, fait euh, 12% depuis le début de l'année, fin septembre, euh, contre un indice toxissant qui est un petit peu inférieur à 4. Euh, le fonds Mandarine Opportunité, qui est sur la France, All Cap aussi, fait un peu plus de 11% contre un indice SBF 250 qui est un petit peu en dessous de 6, à 5,9, je crois. Le fonds Mandarine euh, Uni, qui est un fonds euh, Small Mid Cap, euh, fait un peu plus de 14%, 14,3% contre un indice TOX 200, qui est son indice de référence, mm -hmm. qui est à 7,8. Et enfin, le fonds Mandarine Microcap euh, qui vient d'être relancé avec un nouveau gérant qui nous a rejoint il y a trois mois, qui fait 18% depuis le début de l'année contre un indice qui fait 12,6. Donc s'en sort très bien. Microcap, c'est quoi une microcap C'est microcap, ce sont les, les valeurs. En fait, c'est vraiment le, le, bas, le bas du range en, fait, en termes de capi. Et c'est des valeurs qui sont en moyenne autour de 300 millions à peu près. Ah, 300, ah, ok. Euh...